vous avez envie de parler du film, euh... on peut en parler, oui. Bon, on peut en parler. Mais je, je dis juste ça. parce que Et, Mais, mais par contre, il, il, je pensais qu'il était chiant. Et en fait, peut-être pas tant que ça. Mais c'est peut-être pas loin de... ouais mais je, je dis juste oui. ça, c'est pour faire une transition. Ouais. Après, je n'ai pas mon oui. temps. Voilà. <rire> Samedi 25 mai matinée. Un maire est emprisonné dans la cage d'escalier. Le bastistas de la cage d'escalier est fermé. Comment le maire dans la cage d'escalier a-t-il réussi à s'introduire dans la cage d'escalier Le balai est trop court pour ouvrir la targette qui permet l'ouverture du bassistas de la cage d'escalier. Samedi 25 mai, Place de la République, 15h. La Place de la République est encerclée par les CRS. Plusieurs centaines de personnes se reconnaissent, se parlent, s'écoutent. Les cinéastes, artistes plasticiens, écrivains, poètes, musiciens non répertoriés par les médias officiels stationnent Place de la République devant un gigantesque sous-marin jaune. Je salue quelques compagnons rencontrés précédemment pendant l'occupation de la place de la République par des participants de nuit debout. Une dizaine d'individus, sans nous dire bonjour, sans critiquer les petits bourgeois artistes que nous sommes, lancent des bouteilles contre les CRS. Un évangéliste proclame son amour pour Jésus dans une impressionnante sono surmontant un camion de 10 tonnes. Les 200 évangélistes ne eut pas les artistes dégénérés, Jet de canette contre les CRS. Trois sommations sont lancées par le dirigeant non élu des CRS. Huée des évangélistes contre les CRS. Nuages de, de gaz lacrymogène. Il n'y a plus de crémité centrale. Brouillard lacrymogène. Sous-marin jaune. Casseur. Évangéliste. Charge de CRS. Je m'enfuis en pédalant à toute allure sur mon petit vélo d'acrobat. Toutes les sorties de la phase de la République sont terminées pour close. Devant nous, à l'entrée du temple, des CRS posément, sans aucune panique, en uniforme de CRS. En cas de la casserette d'une voiture que je n'ai pas vu brûler. Demande d'explication d'une avocate apparition des motos voltigeurs des CRS, puis les chevaux de la gendarmerie. Voilà, alors c'était juste dire, et si on pas, c'est pas grave, que comme, comme le cinéma, surtout ici, qui est un ancien enclave de l'Allemagne de l'Est, enfin à mes yeux, hein, bien que la municipalité ait changé, celui a, a, ayant a vocation à transmission d'éducation populaire, je voulais, avec le film sur Guédigan qui parle du passé, je voulais faire une transition sur le présent, qui parle des Gilets jaunes, et ajouter, voilà, parce que quand même, que ce soit... C'est un objet que les petites brochures que j'ai que j'ai écrites, là qui s'appelle De nuit de beau, j'ai des jaunes. Vous pouvez les, les trouver à l'accueil à prix libre. Voilà, c'était une transition pour, non commerciale ou commerciale parce qu'un prix libre, mais c'était pour recentrer le débat sur le prix libre. Je ne sais pas si c'est clair avec Manouchian, mais pour moi il y a un rapport entre Manouchian, les gilets jaunes et le prix libre. Je crois, et, et moi-même, disons que c'est des personnes qui qu'il un moment, où on fait des choses sans qu'il y ait un sens apparent, voilà, sans qu'il y ait une certitude. Ils l'ont pas fait au nom de la raison, ou de la dialectique, ou voilà, ils l'ont fait parce que c'était nécessité du moment. Voilà. En tout cas, au nom de la France. Euh, en tout cas, au nom de la France, voilà. C est c est pas pour sûr. la France. Voilà. Après la France, je ne contre la France non plus. C'est un endroit ouais. Où, ouais. où habitent des gens qui s'appellent français, et... mais ils pourraient aussi s'appeler belges. Oui. Les et donc, voilà. Bon, si vous avez des à dire peut-être un peu le ah, euh, bah, si ouais. euh, juste il y a aussi la réalisatrice du dernier film, on ira à Noël, Inch'Allah, ah, ou euh, Anna, oui. bon, une des réalisatrices, puisqu'il c'est une co-réalisation. Euh, donc, euh, ouais, moi je me disais, ça peut être bien aussi que qu'Anna vienne oui. présenter ouais. oui. <rire> le film. <rire> Mais après, voilà, si vous avez quand même des questions par rapport euh, au film, à, à long titre de Pierre et voilà, la discussion que... peut... On peut parler d'autre chose, hein. A priori, moi, je ne veux plus parler du pass, parce que euh, c'est un sujet imposé euh, socialement, et je crois que je ne veux plus jamais en parler. Voilà. Parce que si on doit en parler, c'est un peu souvent. Quoi. Et, et vous ne voulez pas dire un mot sur le film, justement pas du tout. Moi bah, euh... ouais, ouais, j'ai une question. Ah, bah, ah très bien. Très bien. Alors, bien euh, pourquoi des moments où l'image n'est pas synchrone avec le, le son Est-ce que c'est des moments où justement, euh, ben justement. la parole pourrait. Euh, elle pas, elle pas, nous si... échappe ben ouais. Voilà, il n'y a pas de sens je, justement. Il n'y a, a pas de sens. On... Ben, C'est-à-dire ouais. que pour moi, inconsciemment, la parole n'est pas synchronisée à la pensée. Et dans la pensée est tellement rapide que le temps qu'on passe, on pense quelque chose, mais le formuler, il va y avoir un décalage dans l'espace-temps. Il faut que le cerveau comprenne qu'on pense quelque chose et après que ça soit transmis à la bouche, qu'il se mette à parler. Et donc, il y a forcément un décalage. Et c'est pour ça que la, la parole n'est pas la pensée. La parole est, une, trans, est, est, un, est toujours en retard ou en avance, peut-être, sur la pensée. Je ne sais pas. C'est peut-être la parole qui fait la pensée. Je n'ai pas cette connaissance médicale et psychiatrique sur la question, mais... Peut-être que c'est la parole qui est inconscient. Et la pensée serait parole, en quelque sorte. Mais ça, je n'ai pas beaucoup de, de, de précision là-dessus. Tu vois, ça lui ce que je te dis. Ce que je suis en train de dire, ça me dépasse. Tu vois, puis je te connais, enfin, peu importe. Hein, mais donc, il y a quelque chose en moi qui, qui, qui se déclenche, que je ne contrôle pas, qui, qui est ma parole, qui n'est pas la pensée. Donc, c'est pour ça que quand, je trouvais ça très légitime dans le film que les, les sons ne soient pas synchrones, parce que justement, on... on, on non, non, ça... Pas tout le temps, donc ce qui est intéressant, c'est pourquoi non. ces moments-là. Oui. Alors pourquoi Est-ce qu'il y avait une raison précise euh, Je ne sais pas. Je ne peux pas te répondre. Euh, je... Ce sont les, les paroles litigieuses Non. Non, euh, non, qu'on les a regardées, les paroles litigieuses. Mmh. Encore qu'il faut s'entendre sur le litige. Mais euh, non, je je crois que ça s'est fait comme ça. Est, alors, est-ce que Guignon, euh... parce que, parce que, Non, non, alors, de souvenir, il y a eu un décalage à un moment donné quand j'ai monté. Euh, parce que j'ai dû faire une erreur de manip. Et, ça, hein. et je trouvais ça pertinent de le garder. Voilà. Et ça, je suis tellement solidaire de ça. C'est tellement intéressant que les machines se mettent à faire le film. C'est ça qui est beau. Moi, je sais que j'ai mis un film sur YouTube. C'est extraordinaire. Ils ont mis le, le, le, le son d'un autre film. Ou d'un autre sous-titre. C'est extraordinaire. Il y a des sous-titres qui sont apparus, ce n'est pas les miens. Ça n'a rien à voir avec le film. Donc Facebook a créé un film qui, qui n'est plus à personne, qui, qui me dépasse. C'est ça qui est tellement beau dans la vie. Cette histoire de, de contrôler le langage et la parole, on ne peut pas de toute façon. On ne peut pas. Donc dans l'art, c'est pareil. S'il si y a des choses comme ça impondérables qui arrivent par des machines, pour moi, j'ose employer le terme de miracle. Après, il faudrait s'entendre. Sur Les le le voilà, sur la ouais. le problématique du miracle, c'est vrai que c'est... Mais finalement, ça donne beaucoup d'importance à Guy quoi. Euh... Oui, mais ça, c'est toujours le, le, le même débat. C est, c est, si on en a, parle, a, ça donne un auto, ou... ouais, moi Oui, moi, j'en ai eu un, hein, parce que son monteur me, me connaît, Bernard Bastia, là, il l'a montré, ou Bessia, je sais plus. Le bah, il aurait dit, c'est intéressant, ce film est un vrai travail de critique, il parle de cinéma. Ah, mais ça, tu me Ouais, c'est vrai. vrai. Ouais, ouais. ouais. peut-être que je l'invente sur le moment, mais je ouais. crois pas C'est bien de la récupération. <rire> mais c'est bien de la récupération stalinienne de me dire ça. Parce qu'il ne prend pas position sur ce qu'on dit. Non, ça. il n'a pas dit que c'était intéressant ou que c'était délirant. Ah, il a dit qu'on parlait sur si Parce qu'il aurait pu en parler de film sans l'avoir vu aussi. Oui. Est ce qui aurait ça, été ça, aussi intéressant. D'ailleurs, peut-être que personne n'a l'a vu. En fait. Oui, oui peut-être. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit, quoi Je ne sais pas. Je ne sais pas si les... on voit vraiment euh... compliqué la vision. Moi, c'est ça qui me passionne dans le cinéma. D'ailleurs, euh, souvent, les, les gens me font souvent se reproche d'être assez myope et, et de, de j'en ai fait beaucoup des films, hein, peut-être une centaine, avec différents collaborateurs. Et généralement, les gens autour de moi qui travaillent avec moi, qui me font l'amitié de travailler avec moi, à un moment, ils disent :« Mais en fait, tu t'en fous de ce que je suis. » C'est pas que je m'en fous. Non, ça, ça me concerne pas, quoi. C'est pas que je m'en fous. Hein. Mais ça crée un dispositif. Pourquoi, pourquoi contrôler euh, ce que les personnes filment ou enregistrent ou ce qu'ils montrent Je ne sais pas. Je pense qu'il y a un sens caché dans les choses et, et que vouloir leur donner une forme autoritaire finie en contrôlant l'image ou son montage, c'est dommage. Ça, ça, ça, tue, ça tue la vie, quoi, je trouve. Moi, je trouvais très beau. Je ne sais pas qui a vraiment fait le film, le montage, mais... C'était très beau que les images sont interpellées entre ta voix et, si je peux dire, la voix plus jeune de, de ton dialoguer Donc, vous avez dialogué, parfois ces dialogue, c'était comme un double, double exposé, double... Merci, merci. Ben, c'est vrai, je pense je, de le dire, j'ai je, je, je participé au montage, donc je ne crois pas. Mais c'est à donner une autre dimension, une autre dimension au dialogue, au travail. Voilà, Ça me fait plaisir que ça, ça, ça apparaisse, et en fait, si tu as participé au montage, parce que pourquoi j'avais fait ces manip-là, c'est parce qu'on était sur. À ce moment-là, on réfléchissait beaucoup à la notion de groupe, et que justement, on pensait que le groupe, c'était l'intersection des individus et pas l'addition des individus. Quelque chose encore que je maintiens maintenant euh, fermement, et euh, voilà. C'était essayer de s'approcher un peu sur cette idée là des moments où on, on se recoupe, des moments où on dialogue, des moments où on sait pas si on fait plus qu'un. Euh, voilà, on, on, à ce moment là, on tournait, je me souviens, à cette époque sur ce c'est peut-être la naissance du gage qui, qui, ouais. qui, est pas, qui est pas très loin aussi. On était sur ces, sur, sur ces questions là, quoi. Justement, et ce, qui est, ce qui est curieux, c'est que dans la surimpression de deux. Il y a un peu un espèce de mabuse qui vient coloniser un peu la pensée de l'autre. Alors, par rapport au groupe, c'est bah, tout à fait étrange. Bah, en que fait, Si oui, je, oui, je me le, le groupe, euh, euh, en, en, en grec ancien, il y avait le, le singulier, le duel et le pluriel. Mais pour arriver au pluriel, il faut dépasser deux. Hein. Ah bah, le groupe, ça commence à un. Mais, euh, que je ne suis pas grec. Hein. Pour ah moi, ça commence à trois. Mais... Non, pour moi aussi, ça commence à un. Oui, je vois bien... Je sais, ah, on m'a beaucoup, bon, beaucoup attaqué là-dessus, alors moi, je suis un peu naïf. <rire> mais là, ça commence à parce qu'on parce qu est multiple, quoi. Moi, je suis... Je, suis, je trouve que je m'appelle Pierre Bon, mais c'est une décision que je n'ai pas assumée. C'est un nom qu'on m'a donné à ma naissance. C'est un peu comme la CAF, Aujourd'hui, tu t'appelles machin. Aujourd'hui, tu es RSA, le 120, tu es PDG. Bon, bon, bref, c'est quelque chose de social, mais je n'ai pas conscience de ce nom. Voilà. Même alors, il aurait fallu cloner euh, plusieurs euh, pierres non, c'est pas ça. Mais une identité, <rire> elle est multiple. D'ailleurs, tu parles dans ce film d'un mabuse En fait, il y en avait un. Voilà, ouais. j'ai pas envie de dire qui c'est. Mais ah, ce... y 3, c qu il y a un troisième. C'est vrai qu'il y a un troisième personnage assez mystérieux. C'est la personne qui nous a réunis, qui a insisté pour qu'on fasse ce film, et qui a... ah ben c'est pour ça que ça ne marchait plus. Enfin, peu importe. Oui, ça me revient. Et la caméra a dû tomber en panne. Enfin, peu importe les raisons. On a pris notre caméra de secours. Donc c'était plus synchrone Mais il y a eu une histoire étrange oui, autour de ce film la personne qui nous a réunis pour faire ce film, très étrange, oui. très, il était dans un groupe qui s'appelait Zalea, enfin, bon, oui. parce que ce film a été fait quand le, la télévision Zalea s'est arrêtée et qui a donc dans ma tête donné naissance au, à ce groupe qui s'appelle Gage, groupe anarchie juif expérimental, qui a des, qui a, qui a des un texte fondateur qui a disparu, donc, je ne sais pas où il est Mais il, il a bien avant Zalea TV déjà Non il a existé après. Voilà, ça, ça s'est substitué à Zoléa TV. Ouais. Euh, mais ça se trouve, il existait avant Zaléa TV. Surtout que le texte fondateur était assez pertinent, je l'ai lu et il a disparu. Je ne sais pas, mais il a été lu. Je... Oui, ça circonstances Et il y aussi avait aussi une autre personne ouais. qui était là sans être là. Voilà. Ouais. Euh, okay. Ah bon euh, Oui, bien sûr. Ah, ouais. Elle était là sans être là sur ce film-là. Voilà. Ouais. Euh, elle, elle, elle, elle apparaît. qui étaient là sans être là parce qu'un film euh, pour moi c'est jamais un réalisateur qui fait le film c'est une fiction voilà c'est les gens qui rencontrent euh, les gens qui font les gens qui sont là parce qu'on n'est jamais un sans les autres en fait on est un forcément mais jamais sans les autres et je pense que c'est ça la problématique que j'ai avec madame le pc parce que le communiste dans l'organisation ne veulent pas reconnaître ça quoi ils disent on il est un groupe on est unis, mais c'est voilà, ça, ils refusent de reconnaître la multiplicité des gens, la multiplicité de beaucoup de choses, quoi. pour eux il y a une cohérence du groupe. C'est sûrement intéressant de penser ça, c'est un moyen peut-être de lutter contre la solitude ou l'enfermement, de penser qu'on est dans une communauté, ça je, je peux le, le, le percevoir, mais, mais oui oui, oui, une... oui j'avais une question pour euh, la co Je voulais savoir que, euh, par, bah, par rapport au processus de création est-ce que euh, comment ça s'est passé, est-ce que vous avez été sollicité, enfin bah, est-ce que vous avez entendu parler de la manifestation qui allait se mettre en place, enfin comment ça s'est passé pour, pour être présent présente à ce moment là euh... Euh, bah, en fait euh, avec Mehdi, des ateliers euh, je sais pas si en fait je garde le masque que je sais pas il si y a des gens, la à, dans la scène je pense s'il euh, y a des gens qui préfèrent que je garde le masque vous me le dites mais non, on va parler les et puis non le un... okay. <rire> garde ce sera plus pratique pour parler les du temps du coup avec Mehdi on faisait euh, des ateliers euh, de radio avec euh, des jeunes euh, au, dans, au, à Belleville et euh, en fait, la plupart travaillaient à, chez Vélib' et euh, du coup, euh, en fait, ils nous parlaient pas mal de leur boulot et tout ça. puis du coup, euh, quand ils, euh, ils, on, a, on assistait à pas mal de discussions assez drôles sur... Euh, euh, par exemple, un jour, il y a un gars qui, débar qui a débarqué à l'atelier en disant qu'il fallait que les gars euh, euh, votent pour les élections syndicales et du on n'a pas besoin de syndicats pour se représenter. Enfin, du coup, il y avait des discussions comme ça pendant l'atelier qui était super intéressante. Et bon, petit à petit, on a, il parlait de plus en plus d'organiser cette grève et tout. Et donc, euh, on a décidé d'être là le jour de la grève. Et en plus, il y avait tout ce truc qu'il voulait absolument aller sur les Champs-Élysées, vraiment au centre de Paris. Dans Mais au début, en fait, on a juste pris les micros et euh, on a enregistré que du son et c'est venu beaucoup plus tard. l'image. Mmh. Ouais. Vous êtes reparti seul, vous avez fait la même, vous avez fait la même avec seulement le son, ouais. et ensuite vous êtes revenu seul sans le groupe ouais. pour capter les images ouais mais genre même euh, plusieurs années après. Ah Il ouais. <rire> y a une explication derrière ça? Ben en fait, euh, donc, euh, quand on a ramené le son, on, on l'a monté avec Mehdi et puis euh, on se disait que euh, c'était intéressant, mais bon, c'était un peu genre euh, reportage radio sur une grève, c'était super, mais euh, je sais pas, en fait, euh, comme ils n'arrêtaient pas de parler du fait qu'ils voulaient qu'on les voit, d'être visibles, et du coup, ça racontait aussi leur invisibilité euh, dans, la, dans notre société, dans l'espace public tout, euh, du coup, à un moment donné, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de faire des images euh, vides, mais enfin de Paris euh, vide au petit matin. Et pour un peu justement confronter le son et l'image. Voilà. Ce que je, sais, je trouve intéressant, c'est que ça rend visite personnes qui sont, du coup, dans la société. Souvent, quand on entend qu'il y a un rapport, on les entend parler du fait qu'ils sont dans les arts. considérer et du coup je trouve ça ouais, intéressant qu'on les voit jamais mais pourtant on les, on les devine je sais pas comment dire leur leur voix prend assez de place pour qu'on arrive à les à, à deviner le groupe un peu que j'arrive moi voilà ouais. assez assez, enfin, en fait on les voit bien Et si c'est le cas, euh, enfin, quels sont leurs retours Enfin, Qu'est-ce qu'ils ont pensé bah Alors, ça fait un peu longtemps, parce que c'était en 2015. Ah, oui, <rire> euh, du coup, c'était marrant aussi pour moi de le revoir, parce que ça faisait hyper longtemps que je ne l'avais pas vu. Et... Euh, mais euh, donc, bah, euh, à l'époque, qu'est-ce qu'ils ont dit Donc, euh, nous, on ne connaissait pas tout le monde, évidemment. Euh... Pour ceux qui étaient dans votre atelier quand même. Ouais. Euh, et ben, je crois que je me souviens plus trop, mais que je crois qu'ils avaient trouvé ça bizarre de pas se voir <rire> et, euh, et qu'après ils avaient trouvé ça bien aussi. Enfin, il y avait un double truc au début, un peu d'étonnement et... Et... Et en même temps, comme on avait fait du son avec eux, voilà, du coup, il y avait un truc euh, où ils comprenaient aussi euh, l le... la démarche. Ouais, C'est euh, vrai que je n'ai pas beaucoup de souvenirs euh, de ce qu'ils ont dit d'autres. Euh... Non, je, ouais. je m'écarte un peu du cinéma. Comment s'est finit cette grève après vous l'avez suivi euh, Ouais alors ce qui est marrant c'est que du coup ça a commencé genre un an après la création de Vélib mmh. Donc assez vite. Et euh, ouais il y a eu plusieurs grèves, genre au moins trois ou quatre. Ils ont fini par obtenir euh, pas mal de, de, de primes. De... Après du coup ils ont commencé à avoir les petits camions pour transporter les vélos parce qu'avant ils faisaient tout en, à vélo eux-mêmes. Avait les camions pour trimballer les vélos jusqu'à un entrepôt pour les réparer alors qu'avant ils réparaient sur les trottoirs directement euh, ils ont eu des gants et des habits en plus et plein de choses en, comme ça qui, qui étaient importantes pour eux mais après moi tous les gars que je connaissais ils n'y travaillent plus hein. ah la manif Ouais ça faisait partie du truc ouais. Et toi aussi, toi aussi euh, Non je ne crois pas. Non. Nous on était en vélo. Mais on était en vélo par contre. Mmh. On avait nos propres vélos. Ouais. Oui, c'était assez drôle du coup les manifs en vélo. C'est pratique aussi pour passer entre les flics et tout ça. Mmh. Et... En fait c'était la première fois, je m'en parce qu'on les entend ouais, par carrément. Exemple. Euh, non. Mais c'était drôle parce qu'en fait, euh, ils se sont retrouvés d'abord à l'hôtel de ville, là, il y avait tous les syndicats qui discutaient et tout ça, et qui ont pris la parole. Et après, en fait, ça a été un peu une manif sauvage, quoi. Ils ont décidé de partir. Mais c'était et... combien euh, Alors, je sais que je me souviens, à l'époque, avec Mehdi, on n'était jamais d'accord sur leur nombre, mais... Euh, ça dépend si on est plutôt des syndicats ou de la police. Mais je dirais qu'ils euh, étaient peut-être une cinquantaine. Peu mais ils ont quand même bien bloqué euh, la redire de lit et tout ça. rigolo. moi je me souviens que quand j'ai vu euh, Les mains négatives, j'étais persuadée <rire> après d'avoir vu l'image de, des mains euh, sur le, les murs et, euh, et Les mains négatives, c'est un je sais pas si tout l'a vu, mais c'est un film euh, c'est un long traveling euh, dans Paris euh, ça date des années 60, non 70. 70 et euh, où elle, par elle parle c'est un long poème quoi où elle parle euh, je me rappelle plus très bien, mais du coup, un peu de cette euh, empreinte euh, des hommes et des femmes sur le, le monde, quoi. Comment on peut avoir une prise sur le monde. Et, euh, et du coup, euh, donc, euh, il y a sa voix et puis il y a un violoncelle comme ça, très lancinant. Et, et, euh, et ouais, effectivement, on, est, on a adoré ce film. Et c'est clair que c'était la première image elle, et puis... Euh, euh, oui, du coup, voilà, avec ce truc, que je m'en rappelais très... J'avais toujours euh, cru qu'il y avait cette image des mains euh, dont elle parle sur la, la, la première empreinte quoi, artistique des, des êtres humains sur Terre, la main l'empreinte de la main dans la paroi, dans un rocher, et, euh, ou peinte, enfin, je ne sais plus trop. Et, euh, et moi, j'étais vraiment persuadée de l'avoir vue alors que juste, elle en parle. Et du coup, avec ce pouvoir, ça, ça m'avait vraiment resté comme expérience de cinéma que le son, en fait, avec le son, on voit en fait. On pense, on entend, mais en fait, on voit. Et du coup, voilà, c'était aussi l'idée que c'est un peu le pari qu'on on les verrait, même si on ne les voit pas. Une question aussi que je me posais, je ne sais pas si vous savez, euh, ou s'il y a quelqu'un qui, euh, qui, qui peut y répondre. Sur le film Paris Capitale du 19e, au début, euh, il y a euh, une photo euh, d'un intérieur qu'on voit très longtemps. C'est quoi cet intérieur Je crois que. Euh, je sais que tu l'as vu, non Non, je, je, je sais pas, je ne sais pas. Mmh. C'est ouais. un film de 2010, donc. Euh, un, un, un, un, un, un, un, un... sur le site internet s'il n'y a pas une explication du, du réalisateur à que ce film là donc on ne comprenait pas beaucoup voilà. et si, bah, qu'est ce que c'est que le BH? Bah ça, ça, ça s'appelle groupe anarchiste juif expérimental et ça existe toujours là ah bah oui, bah oui parce que, que ça pas. a été écrit alors. et donc euh, ça vous intéresse de faire, de faire, de faire partie Pas du tout. <rire> non, ça ne vous intéresse pas non plus. Non, mais c'est pas le but que les gens fassent partie d'ailleurs. Ah bon pas... ah non, puisqu'il fait groupe tout seul, c'est pas. Là. Non, non. En euh, dans, dans, dans voyage, je trouve que je ne suis pas tout seul. Non, c'est pas ah, l'objectif que... qui est spécialement. Euh... Enfin pour moi, l'objectif, c'était de. C'était pour dire à une certaine extrême gauche qu'on pouvait être juif et anarchiste aussi c'est un premier niveau de réflexion quoi. que tous les juifs n'étaient pas antisémites non je rigole tout le monde, tout le monde peut bon bon y parle. parle sinon on peut parler du passe hein, mais, <rire> mais c'est à dire il va, c est, c est, la, le passe c'est pareil hein, c'est la passe enfin c'est intéressant c'est un passage quoi. le passe, la passe je enfin, bon. voilà. me disais peut-être on peut en parler de toute façon on donc on peut en parler peut-être en bas sauf s'il y a vraiment une dernière question de quelqu'un voilà mais dans le, le petit récit qui s'appelle chronique palestinienne euh, qui a fini par être, être édité voilà j'y fais allusion puisque je, ça commençait par je suis juif donc je suis arabe voilà et donc ça a été édité par euh, un groupe qui se rendit transsexuel et depuis que j'existe j'ai souvent des contacts avec cette communauté transsexuelle bien que moi-même euh, je sois euh, basiquement hétérosexuel a priori enfin, j'ai pas eu d'autres expériences j'ai pas euh, un souhait d'avoir d'autres expériences pas, non, ça ne m'a jamais traversé l'esprit et quand, il, quand je lui ai demandé mais pourquoi euh, depuis toujours le groupe transsexuel le en fondation fond homosexuelle révolutionnaire ces minorités euh, je les rencontre j'ai assez touché. Ben, il m'a dit, parce que tu as écrit, je suis juif, donc je suis arabe, c'est-à-dire que tu refuses l'identité qu'il t'est donnée à la naissance. Enfin, tu la questionnes. C'est pas que tu la refuses, mais tu, pas. tu, tu ne la... Voilà, elle, tu, elle ne va pas de soi pour toi. Voilà. Après, j'ai souvent dit, euh, oui, j'ai souvent dit que le fait d'être juif, c'était d'être euh, très chiant. Oui. Enfin, mon ami dit que les ashkenaz c'est pas bon à manger, voilà, il y a toute une pensée... Je, le judaïsme qui est très intéressant. Par mon même quoi. Très chiant, pas forcément pour soi-même, Aussi pour soi-même. Ah oui, oui, pour les autres. Oui, mais les autres, c'est soi-même. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on est, est chiant pour soi-même, tout en sachant qu'on est chiant pour soi-même, c'est ça la le, le, difficulté, quoi. Jusqu'où on peut être chiant pour soi-même sans se faire chier soi-même. Mais si on n'est pas chiant pour soi-même, on n'est pas. Euh, Comment on peut être avec l'autre, quoi. Ce pas que l'autre est chiant, mais l'autre est en demande, alors je ne sais pas comment on peut gérer ces, ces contradictions. Il y a Pierre Mérachkovski, il interprète une femme, Rachel, ouais. dans une web série qui s'intitule « Rachel et les islamo-gauchistes ». Donc eh ben, je vous invite à, à aller voir ça sur YouTube ouais. en tapant Pierre Mérachkovski. Rachel ouais. ». Voilà, c'est un rôle de composition. Je vais essayer. Je